Et donc bienvenue à tous dans cette nouvelle playlist DaVinci Resolve Où nous allons apprendre l'interface de DaVinci Resolve 18 En version bêta Pour pouvoir faire vos propres montages avec vos propres moyens Grâce à un PC Windows ou Mac Et euh, du coup voilà En premier quand vous avez acheté euh, ou payé ou gratuitement toi Avec la de DaVinci Resolve euh, Et bah vous l'ouvrez Moi ça va s'ouvrir tranquille vous animez du coup DaVinci Resolve. Donc ça 18. Moi c'est la version gratuite, c'est pas la version payante. DaVinci Resolve normal mais pas DaVinci Resolve Studio. Mais on peut largement faire avec. Du coup le DJ Project. Euh, voilà. Voilà. Une fois arrivé sur euh, DaVinci Resolve, ça se présente comme ceci. C'est euh... Moi, je disais des databases et tout. Une nouvelle, euh, nouvelle librairie, du coup, une nouvelle euh, nouvelle database. C'est une pas de librairie. Vous faites créer et vous donnez un nom. Moi, c'est euh, tuto. Et vous, le, vous parcourez le fichier où vous voulez que ça s'enregistre. Une database. Moi, c'est là. Tranquille. Okay. Et créer. Ça peut prendre un peu de temps en fonction de notre sujet, voilà. Là, il est avec une database. Du coup, on ouvre un projet. Nouveau projet. On va l'appeler UTO. Et on ouvre. Vous arrivez sur cette page-là. et Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 euh, possibilités pour travailler. Vous avez les, pour trier les médias. Code, c'est pour. En fait, montage et code, c'est pareil. C'est la même chose. Sauf que code, c'est pour les débutants. Et mon texte c'est pour intermédiaire avec la vraie timeline 2 avec les effets et tout. Fusion c'est tout ce qui est euh, 3D et tout. Etalonnage c'est tout ce qui est sur Premiere Pro comme Premiere Pro par exemple tout ce qui est euh, colorimétrie. Des musiques que vous pouvez utiliser. Exportation. Sur les médias ici vous importez oh. votre, votre, votre média du coup. Votre euh, média ici. ici aussi avec la barre. Ici vous posez un timeline. Ici, vous avez la métadonnée, donc les informations, et le volumètre pour euh, les clips et tout, et les musiques. Sur montage, vous voyez le timeline, les effets, tout ce qui est, montage, lines, effets, euh, ce qui est la bibliothèque encore, et tout ce qui est comme. C'est comme un peu le panneau euh, option de, de calque, sauf que là, c'est divisé les vidéos, audio, effets, transition, images, sur votre fichier. Vision c'est tout ce qui est 3D et tout. Étalonnage, c'est ce qui est euh, étalonnage, vous mettez ici votre fichier. ça, il n'y a, y a, y a pas à vous apprendre si vous êtes connaisseur en premier pro, vous pouvez vous, vous, largement vous, vous opérer. Musique. Et l'exportation. Et voilà. Du coup, si vous avez aimé cette première partie, vous pouvez liker, abonnez vous Et moi, je vous dis à la prochaine partie pour Vinci Resolve. Passez si une bonne journée, passez si une bonne soirée. Allez, ciao